comment tu vas Je vais bien, merci. Et toi Ah bah super bien. Donc euh, tu as décidé aujourd'hui de nous parler un petit peu de ton expérience. Alors euh, voilà, très très rapide dans la, dans la formation, puisque ça fait que quelques jours que tu nous as rejoint. Donc euh, peut-être pour celles qui se posent la question, euh, voilà, tu vas pouvoir euh, nous donner un petit peu ton parcours avant de rentrer dans la formation et tes premières impressions. Donc déjà, qu'est-ce que tu faisais avant la formation alors, euh, avant la formation, et c'est ce que je continue à faire actuellement, euh, je suis euh, assistante enseigne. Donc, euh, je travaille pour un grand groupe dans les spiritueux. Et, euh, et donc, ça fait euh, plusieurs années. Donc, au sein de cette entreprise, ça fait euh, maintenant six ans que je suis chez eux. Euh, et, euh, et voilà, je m'y plais très, très bien. Maintenant, euh, le travail que je fournis pour eux aujourd'hui, euh, je trouve que n'est pas à la hauteur, en tout, en tout cas, de, de, de ce que j'ai en termes de rémunération. Et, euh, et c'est vrai que voilà, parallèlement à ça, euh, j'ai toujours aimé euh, bah, faire les ongles. Euh, alors, je le faisais par moi-même, hein, évidemment. <rire> Mais, euh, mais effectivement, voilà j'apprenais un petit peu par-ci par-là, je regardais quand j'allais faire euh, en institut euh, bah, comment elle faisait, donc euh, à chaque fois euh, bah, je prenais des notes tout de suite après sur mon téléphone, alors elle a commencé par ça, elle a fait ça, euh, et puis euh, bah, à un moment donné, c'est vrai que j'ai euh, bah, pas mal de mes collègues ou même dans la famille, euh, des gens qui me disent bah, tu peux me faire mes ongles », etc. etc. Et, euh, et je me suis dit bah, « ben. Est-ce que ce serait pas plutôt une vocation euh, Parce que c'est vrai que ça me détend. J'adore faire ça. Euh, et je me suis dit bon, bah, puisque tout le monde me le demande, <rire> pourquoi pas et, euh, et en fait, j'ai commencé à me chercher sur sur internet différentes techniques. Donc notamment, j'avais cherché euh, ben, une French, mais une French un peu plus euh, élaborée que les French classiques qu'on a l'habitude de voir. Je suis tombée sur une de tes vidéos, et ça a été en fait l'élément déclencheur parce que euh, j'ai vu une vidéo à toi, j'ai bien compris, j'ai vu en fait à la suite de cette vidéo que bah, tu faisais des formations, euh, donc là j'ai un petit peu euh, creusé un peu plus on va dire, et, euh, et vraiment euh, bah, je me suis inscrite à, à, à, à ta conférence, euh, donc, j'assiste à de conférence. Je me suis inscrite à, à, au programme une semaine. Donc, toutes les semaines, je recevais, euh, pardon, je recevais les, les, les vidéos. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire. <rire> donc, voilà. Euh, donc, ouais. Génial. Donc, en fait, tu ne t'es même pas renseignée plus que ça sur les autres centres de formation, en fait bah, j'ai cherché parce que, effectivement, suite à, à, à, ton, euh, à tes, tes vidéos, euh, je me suis dit, bon, je vais quand même me renseigner un petit peu euh, sur euh, les, les centres de formation, notamment par rapport au fait que euh, bah, ça fait quelques années que je suis dans le monde du travail, donc du coup, j'ai des heures de, de diff, comme on appelle aujourd'hui. Et je me suis dit, ben, bah, voir si, euh, si je peux en avoir par là. Et euh, bah, très rapidement, effectivement, ça confirme totalement ce que tu disais dans tes vidéos. Euh, C'est absolument pas adapté. Euh, enfin, en tout cas pour moi euh, parce que déjà d'une part il faut il faut se déplacer euh, je trouvais que les formations étaient très très courtes donc je me disais mais comment je vais pouvoir apprendre en, en une semaine euh, c'est un métier enfin je veux dire moi aujourd'hui je fais un métier euh, dans le commerce j'ai mis au moins 4 ans euh, voilà avec des à être à l'école tous les jours enfin euh, voilà fin, je, je peux enfin je ne concevais pas d'apprendre en euh, une semaine quinze jours euh, ou trois semaines euh, un métier donc euh, alors que là ce qui me plaît vraiment dans ta formation c'est de pouvoir le faire à mon rythme euh, sans contraintes donc euh, sachant j'ai déjà des contraintes euh, professionnelles et personnelles et, euh, et vraiment je le fais euh, bah, au fil de l'eau quand je peux euh, bien entendu sans espacer trop longtemps mais, euh, mais voilà c'est vraiment ce qui m'a décidé euh, tes vidéos sont hyper bien faites euh, on comprend très très bien euh, le, ce qu'il faut faire euh, le, le principe elle est très complète, parce qu'effectivement, j'ai regardé un petit peu, euh, donc j'ai sauté quelques modules, <rire> à un moment, je suis quand même allée voir, en termes d'entreprise, euh, ce qu'il fallait que je fasse, parce que je me disais, effectivement, à un moment, tu parles de modèle, donc je me suis dit, mince, j'ai demandé une rémunération, donc est-ce qu'au niveau de la loi, euh, je vais être dans le cadre ou pas Donc j'ai sauté cette étape, je suis allée directement dans l'entreprise, donc j'ai créé l'entreprise, comme ça je suis couverte, <rire> enfin voilà. Donc, vraiment, je, je fais euh, au maximum et, euh, et voilà, tu es, es hyper disponible. Même, je vois les, les publications des autres filles, c'est génial, elles, elles répondent. Euh, puis voilà, c'est toujours dans la bienveillance et, et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, tu t'es tout de suite sentie à l'aise en, fait, en, en rentrant dans la formation. Tu t'es sentie bien accueillie, tu t'avais pas forcément peur de, de publier des choses ou des... des... Enfin, bon, c'est encore le tout début, donc euh, voilà, mais je veux dire, est-ce que tu... Tu n'as pas senti peut-être de, voilà, de, de peur vis-à-vis -vis des, des autres élèves parce que sur certains groupes, euh, voilà, un petit peu, ça se tire dans les pattes et tout. Est-ce que tu as senti que ce groupe était un peu différent peut-être euh, bah, Écoute, moi, je n'ai pas du tout senti d'animosité. Euh, J'ai été très bien accueillie. Euh, alors, pour la publication... Pour l'instant, je me sens pas encore prête. J'ai fait une autopause bah, le week-end dernier. Euh, Jusqu'à présent, j'hésite encore à le faire ou pas. Je me dis, moi, bon, est-ce que je poste ou pas Mais de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir que je me lance. Euh, de toute façon, effectivement, tu nous conseilles euh, de faire des, des autocritiques. Donc, euh, je pense que j'en ai pas mal et je crois que je vais le poster mais pour la simple et bonne raison que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. <rire> donc, euh, je pense que là, on aura un bon exemple. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, non, c'est les filles elles ont été super sympas euh, Il y a... et puis même je vois dans les échanges euh, de, de filles qui, qui, postent, qui postent leurs photos euh, Voilà, c'est toujours avec bienveillance, il n'y a aucune critique Enfin, voilà, il y a quelques conseils mais c'est toujours formulé de telle façon qu'on ne le prend pas du tout euh, mal euh, donc enfin, en tout cas dans le groupe que, dans lequel je suis euh, je suis super bien ah, génial. <rire> Super. Donc, tu, tu m'as dit la formation est complète, tout ça. Et euh, donc, tu as un travail à côté. Tu as dit que tu avais une famille aussi. Est-ce que tu arrives à jongler entre toutes les différentes choses que tu as à faire Parce qu'on pourrait se dire, est-ce que j'aurai encore le temps de faire tout ça euh, à côté de ma famille et mon job Est-ce que tu arrives à trouver le temps quand même oui, j'arrive à trouver le temps euh, parce que bah, avant, effectivement, je me consacrais énormément à mon travail. Donc, euh, de base, on va dire que j'avais des horaires qui, qui sont de euh, 8h30 euh, à 17h. Euh, sachant que je ne faisais jamais, ce, je faisais jamais ce, ces horaires-là. En général, je suis entre 8h, 19h, voire 20h. Euh, ce qui fait qu'effectivement, même ma fille, et je pense que ça aussi... Était l'élément déclencheur. Euh, ma fille m'a dit à un moment euh, Maman, quand est-ce qu'on se voit Parce que bah, le temps que je rentre du travail, etc., je rentrais quand même tard. Euh, elle a 12 ans, donc elle va quand même se, se, se coucher tôt. Donc on passait très peu de temps ensemble. Et là, je me suis dit Non, il faut que j'arrête. Il euh, faut vraiment que je consacre plus de, de temps à ma famille et, euh, et à ce que j'aime. Donc euh, ben, j'ai pris sur moi et je me suis dit ben, on va réduire les horaires puisque de toute façon je ne suis pas payée plus pour les horaires supplémentaires que je fais. Donc, euh, donc ben, maintenant je pars à 4h, donc j'arrive à 8h le matin, je pars à 4h30 tous les jours et j'ai hâte de rentrer chez moi, mais c'est vrai, c'est véridique, j'ai hâte de rentrer pour pouvoir me mettre sur les modules euh, ou euh, de voilà, prendre mes notes. Euh, limite, j'ai complètement, en fait, si tu veux, inversé euh, mes priorités. Avant, c'est vrai que c'était mon travail, pour pouvoir voilà, gagner de l'argent, pour pouvoir offrir des choses à ma fille, pour pouvoir partir en voyage, etc. Et là, maintenant, c'est plus, voilà, j'ai envie de changer de vie, j'en ai, ai pris conscience, euh, c'est pour mieux plus tard et euh, aujourd'hui bah, je préfère faire des sacrifices donc voilà moi 4h30 je pars fini pas fini <rire> et je vais à mon deuxième boulot entre guillemets euh, je vais à l'école je vais apprendre et, euh, et voilà et du coup tout le monde est content et je veux dire le boulot ça se ressent pas plus que ça euh, donc euh, donc c'est très bien ah ben, c'est parfait. Tu sais à quoi ça me fait penser Je ne sais pas si tu as vu cette image sur, sur le groupe Femmes d'exception. J'avais mis en fait un, un schéma avec euh, donc la, la zone de, de confort, la zone de peur, la oui. zone d'apprentissage et la zone de grandeur. Et en fait, ça me fait penser qu'avant, tu étais peut-être dans la zone de confort où tu disais « bon, je travaille beaucoup, mais j'ai le, le salaire, voilà, ça va ». Puis tu disais, bon, allez, on, on limite pas trop les choses. Après, peut-être qu'il y avait le cercle de peur où tu t'es dit, bon, je me lance, je me lance pas. Et maintenant, tu es dans le cercle d'apprentissage et donc, tu vas de plus en plus vers le cercle de grandeur où tu peux vraiment t'épanouir en fait. Tout à fait. C'est ouais, exactement ça. Voilà, ça m'a fait juste penser à ça parce que certaines <rire> personnes me disent, oh, moi, je suis dans le, dans le, clairement dans le cercle de, de confort et j'ai très, très peur d'aller… Euh, d'aller au-delà et, euh, et au final, souvent, quand on… Enfin, je sais pas si toi, tu as ressenti cette peur avant de te lancer, et souvent après, on se dit « Ah ben, j'ai bien fait. » J'ai eu euh, j'ai eu cette peur, mais euh, j'ai eu tellement de choses dans ma vie que, euh, si tu veux, le dans mon tempérament, mon laps de temps, on va dire, qui, qui concerne la peur est réduit. C'est-à-dire qu'à un moment où j'ai pris la décision de quelque chose, bah, j'y vais à 200%. Même si j'ai peur, la peur, ça ne change rien. Au contraire, c'est plutôt euh, un bon moteur. Mais euh, je me dis, quoi qu'il arrive, euh, bah, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, tant pis. Mais au moins, j'aurais essayé et, euh, et, et voilà. je, je n'aurais plus cette idée en tête de me dire « Est-ce que si je l'avais fait, ça aurait pu marcher ?» voilà. Je, je... donc oui j'ai eu cette phase de peur mais euh, voilà de par tes vidéos de par euh, le, le, le groupe il euh, n'y a pas de raison que j'y arrive pas euh, et puis euh, et puis voilà quand on quand on est quand on est vraiment motivé il euh, n'y a, a aucune raison qu'on euh, qu qu n'y arrive pas quand tout simplement mmh, mmh. ah, bah, c'est vrai que tu as exactement l'état d'esprit qu'il faut parce que certains s'arrêtent à la peur tandis que toi tu tu, euh, tu as plus peur de regretter que de faire quelque chose et d'échouer. Et ça, c'est génial parce que c'est très, très rare en fait. La, la plupart des gens ont moins peur de regretter que de tenter et d'échouer. Donc vraiment, c'est génial parce que ça, c'est vraiment l'une des l'une des clés pour réussir dans ce que tu entreprends. Et puis en plus, c'est une bosseuse. Voilà, tu, tu montres que tu bosses beaucoup, que, que ça ne te pose pas de problème. Donc je pense que tu as vraiment euh, voilà, toutes les cartes en main pour réussir. Et il faut un début. Donc même si ta pose actuelle est peut-être pas parfaite, tu te diras, ben voilà, c'est la pause référence pour que dans quelques mois, je puisse montrer, vous voyez, ça c'était à mes débuts, vous voyez comme j'ai progressé. Exactement. <rire> Donc, voilà. Donc euh, si tu veux, dans quelques mois, on refait un témoignage où, tu, euh, où on mettra les deux pauses ou les trois, quatre pauses. Et puis, euh, comme ça, on verra l'évolution. <rire> euh, Exactement. Voilà. Alors, juste, quel est encore euh, ton objectif pour l'avenir Est-ce que tu veux ouvrir chez toi, euh, faire du domicile Qu'est-ce que tu aimerais euh, faire pour l'avenir Comment tu vois Alors, tout ça Moi, pour l'instant, euh, je dirais plutôt euh, de le faire à domicile. Euh, parce que là, effectivement, là où j'habite, donc j'habite dans le 95, en région parisienne, et rien que dans ma ville, il y a, euh, bah là en centre-ville, on a au moins 5 ou 6 mmh. Euh, donc bon, c'est assez difficile, euh, même si voilà, on est quand même dans, dans, enfin, on sera dans du haut de gamme, euh, mais bon, il y a quand même la concurrence qui est là. Et je me suis dit, dans le contexte actuel des choses, euh, quand on regarde, euh, les femmes ont bah, de, moins dans, de moins en moins de temps pour elles. Il euh, y a les enfants, il y a le travail, etc., euh, et du coup, euh, bah, je vois ma belle-sœur qui, euh, qui, euh, qui est constamment en train de courir entre le travail, les enfants, l'école, les courses, <rire> faire à manger, etc., elles n'ont pas forcément euh, le temps d'aller encore en institut, euh, des fois ça lui arrive d'y aller, elle attend, même si elle a rendez-vous, il bah, y a toujours du délai, euh, elle attend une heure, euh, des fois elle est obligée de repartir parce que bah, du coup il faut qu'elle ait cherché les enfants, et je me dis ça peut être une opportunité de faire du, du à domicile. Euh, et au moins voilà les personnes elles sont chez elles euh, s'il y a quoi que ce soit bon ben, voilà, elles sont, elles sont euh, disponibles plus rapidement que de faire du trajet etc. donc je pense que ça peut être un bon point positif d'essayer cette partie là oui. après pourquoi pas par la suite euh, alors j'ai quand même dans l'idée de d'étendre les choses et, euh, et de continuer euh, la formation avec toi donc, sur le nail art donc la deuxième formation et euh, étendre les choses sur le maquillage et pourquoi pas le proposer plus tard. Donc, euh, bon, je pense qu'on va être ensemble pendant quelques années. Il <rire> n'y a pas de problème. Avec euh, mais, euh, mais voilà, pourquoi pas. Euh, en tout cas, là, pour l'instant, dans ma tête, c'est plus euh, du domicile. D'accord. Et c'est, je trouve un très bon… Enfin, euh, tu sais, c'est bien réfléchi dans le sens où si tu es dans une ville, en fait, tu as, as facilement fait… Enfin, c'est plus facile de, euh, de combiner peut-être les clients, tu vois, dans, dans un périmètre… Euh, assez proche de chez toi, que si tu es dans un village et qu'il qu faut oui. que tu fasses 30 km pour aller de, de l'une chez l'autre, c'est plus compliqué. Mais effectivement, dans une grande ville, c'est très très bien de, de faire du domicile. Si ça te convient, c'est parfait ou sinon tu peux faire aussi un mix entre les deux, entre chez toi et du domicile. Moi, c'est ce que j'avais fait au début aussi et ça marchait bien aussi. Ça permet d'avoir deux types de clientèle différentes Après, il faut vraiment voir ce qui, toi, t'arrange le mieux et pas forcément que s'adapter à la clientèle. Il faut aussi que toi, tu euh, mettes en place, euh, voilà ce que toi tu veux faire et euh, tes prestations enfin voilà comme t'avais dit tu veux travailler euh, je suppose avec euh, avec les produits vu que tu disais que oui. euh, tu veux faire du haut de gamme donc euh, voilà de l'hypoallergénique euh, tout, tout ça communiquer dessus donc ça c'est top et, mmh. euh, et te différencier par le nail art aussi donc euh, génial c'est ça, voilà. ça. <rire> je pense que tu pourras que réussir avec tout ça <rire> j'espère je crois dans les doigts pour que je fais tout Ouais, super. Ok, merci. Donc, peut-être juste un petit mot de la fin pour les filles qui auraient euh, encore peur, peut-être de se dire, oh là, là, c'est à distance, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais être accompagnée euh, Voilà, qu'est-ce que tu leur dirais ben, Je leur dis euh, de pas hésiter. Euh, vraiment, en termes d'accompagnement, on est vraiment accompagné. L'avantage de le faire à distance, c'est que c'est vraiment… ça se cale en fait sur notre type de vie, style de vie euh, et notre emploi du temps à nous. Euh, on n'est pas contraint d'être euh, à l'école ou, ou pris par le temps. De, Tiens, j'ai cours à 8h, il faut absolument que je sois là. Non, il n'y a pas de, y a aucune contrainte. Euh, donc rien que ça, déjà, c'est euh, énorme. Euh, en termes d'explication, de, même si c'est à distance, on comprend très bien. Même s'il y a une question, euh, dans les 24 heures, grand maximum, on a une réponse. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas mieux honnêtement euh, aujourd'hui que de faire ça euh, je suis chez moi je suis tranquille j'arrive à la maison j'allume mon ordinateur je prends mon petit café à côté voilà je suis mais dans un environnement et un contexte idéal vraiment donc il ne faut pas hésiter et, euh, et vraiment vraiment vous posez pas de questions n'ayez aucune crainte euh, faut faut y aller on est un groupe vraiment au top euh, une formatrice au top donc euh, Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux comme contexte pour réussir Bon, bah génial. Du coup, bah voilà. Parfait. Bah, <rire> J'ai plus rien à dire. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, d'avoir accepté de faire Merci ce témoignage. Merci pour tous ces compliments aussi. Ça me fait vraiment très plaisir. Et, euh... Et puis, je te dis bah, très, très, très vite dans la formation, du coup. Oui, à très vite.